Alors, t max ou min. Pour chaque table de variation, déterminez si la fonction représentée admet un maximum ou un minimum, avec les informations disponibles. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais ici, X, quand il va durer de moins l'infini à 9, la fonction décroît, et puis elle croît. Donc, euh, c'est clair que le min, je l'appelle min, min f, égale 8 pour x égale 0. Pour le max, je n'ai pas d'informations disponibles pour voir combien ça vaut f de 9, ou quelle est la tendance en moins l'infini pour f. Donc, petit a... Je ne peux pas tirer une conclusion pour le max. Petit b, X se balade au moins l'infini à plus l'infini, sous tout R. Euh, D'après ce tableau de variation, il y a un minimum ici. Oui, mais est-ce qu'ici, est qu quand X prend des valeurs très grandes... G ne veut pas être encore plus petit. Donc, pour le minimum, c'est pas sûr que moins 10 est le minimum. Par contre, je peux dire que moins 10 est minimum sur, euh, sur l'intervalle, ouais, un petit intervalle, jusqu'à 5. Allez, 0,5. Oui, je répète, moins 10 est minimum sur un petit intervalle ici, mais sur R, c'est pas sûr, vu qu'ici, on n'a pas des formations et pour le maximum c'est pareil 8 c'est le maximum par ici mais est-ce que là je ne pas prendre des valeurs plus grandes que 8 donc pas de maximum sur le petit c alors un maximum ici un minimum ici un maximum ici quand ça descend j'en sais rien donc moins 30 peut-être c'est encore plus bas que moins 30 pour x, très très négatif. Donc le minimum, ce n'est pas sûr que c'est moins 30. Et pour le maximum, mais bien sûr, c'est... C'est qui C'est qui 7, 7 c'est le max. 7, c'est le max f. Et pour x égale 10. Voilà. Et pour le d Pour le d mm -hmm. Pareil pour les valeurs négatives ou inférieures à 0. Ce n'est pas sûr qu'ici, les valeurs de x, la fonction c'est m, pour les valeurs de x très négatives, que les valeurs ne sont pas plus petites que 0. Donc 0, ce n'est pas forcément minimum. que Par contre, 25, c'est clair, 25, c'est le axe de f pour x égale 15. Et petite... Alors, fonction croissante, minimum, je l'ai. Une f, c'est moins 5, pour x égale 1. Mais le maximum, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on ne sait pas vers quelle valeur cette fonction peut s'approcher quand x s'approche de plus l'infini. C'est des questions de l'année prochaine. Pour voir si cette fonction s'approche de valeur précise, une limite finie, une limite infinie. Alors, on va mieux maintenant Oui, on va mieux, bien sûr.